Bonjour, c'est Ivo. J'ai été ravi de travailler avec vous en 2019. Cette année aussi, j'espère pouvoir vous aider à progresser dans la langue de Molière. Je vous adresse tous mes voeux de bonheur pour cette année 2020. Que cette année vous apporte bonheur et succès dans tous vos projets. Kotoshimo, Yoroshiko Onegasimas, à bientôt